Vous voulez passer un excellent moment Eh bien on vous présente une émission fresh, fais-moi rire. Tu veux rire Archimedes Je veux rire. Est-ce que tu connais la blague de Nancy Non. Si. C'est maintenant sur Fresh. Welcome, bienvenue sur Fresh. Fresh. Bienvenue sur Fresh. Fresh, Fresh, Fresh, Fresh. Fresh. Aujourd'hui, on se retrouve pour une émission spéciale. Fais-moi rire. rire. Make, me make, me make me laugh. Make me laugh. Make me laugh. Make me laugh. Make me laugh. Laugh. Laugh. Laugh. Laugh. Laugh. Laugh. Laugh. Laugh. Laugh. Rigoler Rigoler Laugh rigoler <rire> okay. D'accord. rigoler D'accord. Bon. Ok. Et le public. Rigolé. D'accord. On va rentrer le public parce qu'ils ont l'air un peu d'avoir froid. Ils seraient plus fresh. Mais le public. Rigolé. Rigola. Voilà. Le public. Rigolé. Donc aujourd'hui on va rire. Vous allez voir. Soyez prêts. Vous allez véritablement rire aujourd'hui. Ok. On a préparé des jeux. Alors on va commencer avec euh, chacun votre meilleur blague. Ensuite on va faire la story time la plus drôle. Ensuite. Il y aura la scène de ménage. Qu'est-ce que c'est Un petit jeu qu'on a inventé. Ensuite, oh. qui croque le mieux mmh. oh. <rire> <rire> Ensuite, le cocktail empoisonné. Yes. Oh là là, qu'est-ce que c'est On a préparé des cocktails et il y a un cocktail piégé. Mmh. Ensuite, la remise des prix parce qu'aujourd'hui, nous avons un prix. On peut acclamer pour le cadeau vous ne le savez pas encore, il est juste derrière le canapé euh, sur lequel Indira se trouve. Un cadeau véritablement très très très très très, très incroyable. Wow. Et euh, je crois que vous savez, vous voulez le gagner. Tu veux le gagner Yes, bien sûr. Tu veux le gagner yes. yes. Tu veux le gagner Je veux. Tu veux Yes. Voilà, vous voulez le gagner public, vous voulez l'avoir Oui. Yes. Eh bien, il faut être chroniqueur. Alors, du coup. <rire> <rire> du coup, voilà. Et pour cette émission, cette merveilleuse émission, fais on a un merveilleux public. On yeah. pour vous. Allez, aujourd'hui.. Le public, il faut être chaud, il faut être en forme. Faites un bruit de chaleur de... Ah il faut être chaud, il faut être en forme, parce qu'aujourd'hui, il va falloir rigoler. Yeah. Et on a donc quatre chroniqueurs. On a celle qu'on appelle... Bon, on va commencer avec le premier écrit sur Ma Petite Ardoise, parce qu'il y aura des points, n'est-ce pas yeah. Avec Cameron Cameron Un petit truc marron, l'émission C'est fait mourir. C'est Fais-moi rigoler <rire> <rire> Ok, Johnny! <rire> Et on a à droite de Cameron, il dit. Un petit truc marrant, il dit. Je veux en rire aujourd'hui! <rire> l'accent québécois, c'est vraiment non. Okay, ok, tu sais quoi? Si tu fais l'accent québécois pendant encore 5 minutes. Tu t'arrêtes pas pendant 5 minutes, tu le chronomètre. Pendant 5 minutes, tu as un point bonus maintenant. Wow, okay. Okay. Tu veux que tu relayer le défi J'ai un live. Ok, à partir de maintenant, <rire> 1, 2, 3, go bon. Pendant 5 minutes, ok J'ai un live. Ok. Et on a donc également Naomi wow <rire> Un petit truc là un petit truc marrant. Euh, bah, molo, mollo, les gars, c'est moi qui vais gagner aujourd'hui. Euh, ici, moi, je suis la championne, d'accord Et je vais que tout Merci bien, au revoir. Ok, si tu parles comme ça pendant 5 minutes aussi, t'as un point bonus. Non, mais moi, c'est facile. Hein. Et on a à côté d'elle, à côté de lui... À côté d'elle, pardon, on a. Alors, tu veux te faire appeler comment aujourd'hui Je n'insume pas ton vrai pronom qui est Archimède Ballon-Goussois. Comment tu t'appelles Vas-y, Le Rex. Le Rex. Pourquoi le Rex okay. Tu remplaces le. Lorax. Lorax, wow. ce n'est pas. Voilà, Lorax, Lorax. Si quelqu'un regarde la vidéo pour la première fois, il dit mais qu'est-ce qu'il raconte. Là? Bon, il y a quelqu'un ici qui s'appelle Lorax, c'est son surnom et lui c'est Lorax. Un petit oui. truc mort Lorax. Je vais amener le poulet dans le torchon. Quand tu parles avec l'accent beau, tu as aussi un point bonus. Désolé, je, je t'ai pas trouvé l'accent. c'est pas Désolé. Désolé. Et on a quand même bon poulet, quand même poulet. Waouh. Oh, Waouh. Oh, Waouh. C'est un fameux bleu, on dirait. Qu'est-ce que tu veux dire à tous tes fans qui te regardent peut-être Merci beaucoup. Ok, vas-y, toi, qu'est-ce que tu pourrais faire pendant 5 minutes Tu Faire un bruit d'animal à la fin. Ouais. Ah, Genre, voilà. euh, tu parles un comme ch... ça ah, Comme voilà. ça Oui, voilà, voilà. Okay. pendant 5 minutes, ok Ok, yeah. 3, 2, 1, go okay. Alors, déjà une question. Qu'est-ce que c'est pour vous le rire C'est quoi le rire c'est une expression du visage. Oui. Ouais. Quand y a quelque chose t'amuse, ouais. bah tu rires. Qu'est-ce que c'est pour toi de rire ouais. Qu'est-ce que c'est pour toi de rire euh, Tout simplement pour moi rire. Oui. Um, oh, euh, en fait tout simplement moi, pour moi rire, c'est un truc qui, qui sort de toi sans que tu le contrôles. Et, euh... <rire> OK, et à qu ce que c'est pour toi. Bah, pour moi, le rire, c'est plutôt quelque chose euh, bah, ça mène de la bonne joie quoi. Je pense que le rire c'est ah il va bien <rire> <ouf. rire> c'est le rire pour toi Bah pour moi, c'est parce qu'on qu'on est joyeux Et ça nous fait rire, quoi okay. ok, bon, on va commencer. Celui qui raconte la blague la plus drôle a gagné. Ok, alors comment est-ce qu'on va pouvoir évaluer Vous, derrière votre écran, si vous regardez sur YouTube en direct, ou si vous regardez sur l'application Evangé TV ou sur la chaîne Evangé TV, vous regardez à plusieurs, faites aussi le concours qui est le plus drôle Alors, je vais écouter toutes vos blagues. La blague la plus drôle, comment on va la choisir euh, Au nombre de rites du public, et à mourir okay mmh. et ok Et vous-même, jouez aussi derrière votre écran. Et sur l'Instagram de Fresh, qui s'affiche juste maintenant, on postera maintenant, allez-y là, maintenant, allez-y. On postera maintenant, vous voterez maintenant, maintenant, en live en même temps, en parallèle, n'est-ce pas On postera quelle blague a été la plus drôle. Bon, mmh. qui commence Allez, qui commence Celui qui commence un point en plus. Vous devez la raconter aussi avec l'accent. Celui qui commence un point en plus. Oui. <coughs> okay. vous vous racontez une blague J'espère que, que, hein <rire> que vous allez rire parce qu'il va être drôle Est-ce que vous prendre des autres Ah oui. Ok. okay. Prenez de l'eau parce que je vous dis que Maria. Ah oui, prenez de l'eau, prenez de l'eau en plus. Pas trop non plus. Mais oui. Allez, du coup, il faut mettre dans la bouche tout. Allez, vas-y. Vas-y. Vas-y. Non mais non, ne boit pas. Vas-y, prends et garde dans la bouche. Vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, C'est bon C'est bon, ok, vas-y, pose maintenant, c'est bon. Vas-y, vas-y. Ok, remplissez votre bouche un peu. Pas trop non plus. C'est bon. C'est bon C'est bon. Vas-y, gardez, gardez comme ça. Vas-y, vas-y, vas-y, vas vas-y. Allez, vas je voulais me faire des petits hot-dogs, des hot-dogs. On veut regarder, bien sûr. Avec des saucisses, puis... Euh, J'ai mis les saucisses dans le micro. dans le four. <rire> so, J'ai mis les saucisses dans le four. Puis, euh, les saucisses ont parlé dans mon dos. Ils ont dit que j'étais la safole. Puis là, les deux saucisses se parlent. un foubutier comme ça. <rire> ok d'accord. Bah, je sais pas si c'était gênant ou drôle. Je <rire> sais pas quoi dire, tu sais, je sais pas poser un mot sur le thème. <rire> ouais. Moi merci, bah tu bah, Archi, vas-y, vas-y à toi. Vas-y. On okay. exode les autres pour buvez de l'eau, vas-y Archie. Okay. Non sinon juste regardez-le, regardez-le, vas-y Archi mec, vas-y, ta blague avec est plus euh... plus drôle. la blague la plus drôle. Ta est... blague la plus drôle, oui, la blague la Ok. Bah en fait, il était une fois à cheval qui a fait du crottin. <rire> ton... Regardez le on à bah, les yeux, vas-y. Ah je vois qu'elle avait du crottin. Elle s'est allée la glisser, elle est tombée dans son dans crottin. Ok non lui m'a dit. Ok alors en fait moi je vais raconter ouais. une histoire que j'ai vécue quand j'étais euh, j'étais euh, fermière voilà parce que, euh, au passé j'étais fermière et euh, en fait j'avais perdu mon petit bijou et j'ai cherché chez le voisin, qui est fermé aussi, et je lui ai demandé « mais est-ce que t'as trouvé mon petit bijou ?» Il me dit « non, j'ai pas trouvé ton petit bijou ». Et euh, je lui demande « si, est-ce que tu as trouvé mon petit bijou ?» Il me dit que « non ». Et je lui dis que bah c'est en fait… Il me dit « bah non, c'est pas ton petit bijou, c'est le mien ». Et euh, j'ai pleuré et puis, euh, je suis allée nettoyer le crottin. Voilà, comme... Bah du coup, détends un peu, parce que t'as de la mort un peu, ça euh, Oui, et Cameron Alors... Moi, j'ai envie de dire, les vagues les plus drôles, c'est les plus courtes. Qu'est-ce qu'une imprimante dit quand elle se noie J'ai papier On arrive à la fin de la saison, hein. merci. Merci mon frère et mon dieu pour la fin de la saison de Fresh. Yes. Ah oui, bah du coup... Ok, votez pour qui Qui vote pour Cameron Trappe des, trappe des mains. De T'as fait des mains. Qui vote pour Naomi, tape des mains. Et je précise qu'il y a ces deux sœurs dans le public. Quand ta famille t'abandonne, c'est que non. Qui vote pour Archimède Qui vote pour Indira Et en plus, elle a fait en premier, c'est deux points pour Indira. Wow. Deux points pour Indira, on a même Indira et gagné premier Deuxième chose, alors story time. vous avez chacun raconter une petite storytime qui a été la plus drôle de votre vie. Et la plus drôle, et ceux qui ont la story time la plus drôle, alors je vous écoute, pas avec l'accent, vous avez tous tenu l'accent, vous êtes tous un point d'office. Donc Kindira tu prends trois points. Tous un point, voilà, super long. 1, 1, un, trois. Alors qui commence storytime la plus drôle qui commence bien sûr aussi un point de bonus. C'est le gang. Ok, moi. Ouais. Ok, bah moi c'était storytime. En fait, c'est pas marrant. T'es pas obligé d'avoir l'accent, plus. J'ai l'ai pu en fait. Ah. <rire> ah, <ouais. rire> J'avais vraiment Bah ben, En fait, c'est simple. Euh, J'étais en train de jouer euh, avec euh, mes amis en bas de, de chez moi. Et euh, en fait, moi, j'ai très peur des chiens. Mais je les aime beaucoup, mais j'ai très très peur des chiens. Genre. Et c'était un petit petit chien. Et au bout on joue, on joue, on joue, et il y a un chien qui vient. Et il commence à me, euh, me courser, ouais c'est comme ça. Il vient, une hein, course et tout. Mais moi je comprends pas que en fait quand tu cours, il croit que tu joues avec lui. Donc je cours, je cours, je cours, je, cours, je saute, tout le monde part, tout le monde se met à l'abri. Moi je suis la seule en train de courir dans le parc, etc. Et à un moment bah, je tombe. Il vient, il me lèche le visage et tout. <rire> j'étais dégoûtée, je suis rentrée chez moi, j'étais archi triste. En plus je, me, je crois que je m'étais blessée en plus. T'as ah, quel âge oui. J'étais petite hein, sept ans, 8 ans, un truc comme ça. Ah oui, d'accord. Wow. Ok. Euh, C'était ridicule. D'accord. Super, ça, but Oui, d'être drôle, du coup. oui. Moi, je me rappelle... C'était un jour, j'étais petit, et en était en été, et c'est vraiment, vraiment, vraiment chaud. Je me rappelle que ma tante, en fait, c'est la rentrée, et elle nous a punis. Elle nous a punis, et ce jour-là, on a dormi à 18 heures. En fait, toi, du coup... En fait, t'es acheté HS en sujet en fait. C'est pas peut-être que c'est drôle peut-être que c'est drôle mais, peut que drôle. <rire> oui, mais non peut-être il euh, y a peu et bah peu non là Cameron alors moi j'étais petit et euh, ma mère m'avait dit va acheter du pain à la boulangerie et j'avais vraiment pas envie d'y aller parce que je sentais que j'avais la flemme à ce moment-là donc je me dis bon c'est pas grave je vais acheter le pain euh, j'y vais euh, je prends sur moi et tout j'arrive à la boulangerie je dis bonjour, je peux avoir une baguette. Elle me donne la baguette. Et je rentre, sur moi, euh, je rentre chez moi. Pardon, et je vois qu'il y a plein de pigeons dans les arbres. Et moi, il faut savoir qu'avant, j'avais très peur que, en mode euh, les pigeons attaquent. <rire> ils m'attaquent ou ils se libèrent sur moi. <rire> Donc je marche. Je se pas... Qu'est-ce que ça veut dire Ils se libèrent sur moi Qu'ils fassent euh, caca. Voilà, qu'ils fassent caca. <rire> ouais. Donc je marche. Je marche, je marche. J'essaye de vite courir. Et là, j'entends un petit bruit, euh, comme s'il y a quelque chose qui tombe du ciel. Oh Seigneur Jésus. <rire> je me stoppe et je commence à crier dans la rue. <rire> et je vois qu'en fait, puis, <rire> il m'a fait euh, caca ah. dessus et c'est tombé là. Ah, ah, c'est ah, ah, ah, ah, ah, ah. vraiment dégoûtant. mais. Ah, bah, voilà. bah, J'aimerais vous raconter l'anecdote d'une fille qui s'appelle Ashley et ici sur le plateau. Ah. Un jour, elle était en Espagne, elle faisait un selfie. <rire> Il y a un pigeon qui a fait caca dans la bouche. Il <rire> ah, a dit c'est salé. Mais non, c'est salé, mais. Voilà. Vas-y, me dire un une anecdote. Pour l'instant, Alors... ce qui, qui gagne pour l'instant? Franchement, ouais, vas-y. Le but, c'est drôle hein, gars, c'est pas d'être dégueulasse, oui <rire> euh, bah, Moi, j'étais avec mon frère, mon cousin, ma cousine, c'était l'été, et euh, on était jeunes et on passait notre temps dehors. Euh, on se donnait des défis, genre sauter au-dessus des bâtiments, tout ça, tout ça, et... Euh... Au-dessus des bâtiments, ça dessus tu sait que tu as <rire> <rire> Allez, saute du rez-de-chaussée au <rire> <son> 7ème <rire> étage ah okay. euh, Je sais pas ce qu'on voulait faire, mais... On voulait escalader tout ça okay. tout ça, faire les maquis un peu. Les et un jour, les hit, les gars OK d'accord. Et un jour on est il y avait un immeuble avec beaucoup d'étages et mon cousin et ma cousine c'était Tu sais, les... il suffit que tu fasses juste l'accent québécois pour la suite et là tu vas en gagner hein, parce que personne fait un... Je le fais-tu OK. So, là ben on monte les escaliers tu sais de l'immeuble, du building, du building puis euh... mon cousin ma cousine là, il était vraiment euh, il voulait c'était vraiment, vraiment dans là qu'est-ce qu'il faisait c'était vraiment dans ce qu'il faisait là voilà puis là on est monté au septième étage puis ils nous ont donné un défi le défi c'était quoi on devait cogner à la porte de quelqu'un puis la personne euh, devait ouvrir mais pendant que la personne ouvre ben nous on court tu sais sauf qu'on était au septième étage sauf so, il y avait sept étages à descendre pour pas que la personne nous prenne Pogne, ça veut dire attraper pour pas que la personne nous prenne cela moi, j'étais tout devant. Ah, Excuse-moi, mais la mission s'appelle Fais-moi rire. Bah, n'a pas les gars, <rire> tu me dis. Ah, oui, okay, oh, c'est vais... long, non C'est long, ce truc. J'arrive pas à aller vite. Qu'est-ce que c'est que ça J'arrive pas à aller vite en québécois, donc je vais bah, continuer en français. Ah, du coup, euh, bah, ils ont cogné. Et ensuite, bah, moi, j'étais tout devant, donc je devais descendre des escaliers le plus vite. Sauf que le monsieur nous a couru, à... nous a couru après dans les escaliers. En me menaçant. Et euh, à la fin, bah, je devais sauter les marches par 2, 3, 4, 5, 6. Et au final, bah, je me suis ramassé euh, par terre. Aïe. Ça ouais. fait mal. Voter pour l'anecdote de qui, du coup euh... <rire> ouais. Du coup, dans, dans la l'émission c'est fait mourir. <rire> ok, votez pour qui Qui vote pour Naomi Qui vote pour Cameron Qui vote pour Engirard Qui vote pour Archimède c'est Cameron qui a gagné, c'est Cameron qui a gagné, ouais. c'est Cameron. Ouais. Cameron. J'ai même envie de t'enlever un point à la longueur. Hein. <rire> 3, 2, 1, 1. Comment on le vivait d'être derrière bah, On va remonter. On va remonter. J'ai remonté la pente. Parlez moins fort, hein, parce que surtout. Donc, <rire> bah vas-y, vas, vas J'ai remonté la pente. Non, mais moi j'ai pas peur. Non, il faut le dire, moi j'ai pas peur. Je sais que je suis marrante. Je sais que j'ai gagné. C'est juste que là, c'est un échauffement en fait. C'est juste pour qu'ils croient que. Mais en fait, je suis pas marrant. C'est pour qu'ils croivent que tu t'es pas marrant. Je crois que je suis pas marrant. Ils il croivent ils croive que tu es marrant ou pas <rire> Non, mais je suis. <rire> bon, on va passer maintenant, écoutez, on a encore le let's guess la scène de ménage. J'ai envie qu'on fasse la scène de ménage maintenant. J'ai envie qu'on se mette yes, à la scène de ménage yeah. maintenant. OK, écoutez, la scène de ménage, qu'est-ce que c'est La scène de ménage. Je donne chacun un rôle, OK Chacun un rôle et le truc c'est quoi c'est que celui qui va jouer le mieux, est le plus drôle va gagner trois points. Yeah. Le deuxième, deux points, et les autres. Et le troisième, un point, et l'autre, zéro. Là, c'est le jeu d'acting, OK OK. Donc il ne pas, faut pas rigoler, il faut être marrant, OK. Quels sont les rôles Archimède, tu vas t'appeler Dagobert. Dagobert. D'accord, voici l'histoire. Tu t'appelles Dagobert. Dagobert. Tu es marié avec euh, la personne qui est juste à côté de toi, okay, qui s'appelle Esmeralda. Par exemple, tu... <rire> Esmeralda. Voilà. Esmeralda. Si tu Esmeralda. oublies par exemple, le prénom, tu vois, ça n'est pas, pas, pas mon acteur, OK Esmeralda. Voilà toi tu t'appelles Saturna. Saturna. Vous deux, vous êtes Saturna. Vous deux, vous êtes Saturna. Vous, vous êtes... Euh, eux, lui, c'est un roi, elle, c'est une reine, et ils sont... Voilà, voilà, il y a des conflits entre eux dans leur couple, et vous deux, vous êtes là pour les raisonner. Toi, tu es Saturna la québécoise, et toi, tu es Saturna un peu le fou. Et là, tu peux être là à crier d'un coup, euh, <rire> tu vois, okay. tu es un peu... Euh, tu vas pas très bien. Yes. ok Et il y a des conflits. Et vous, conf vous conflits... Dispute. Vous vous disputez à partir euh, du verre, Archimède. Donc tu commences la scène en ayant le verre dans la main. Et le problème, c'est que tu l'as mal posé. Et elle est là. Oh là là Oh là là Et toi, t'es là. Oh Saturna, viens nettoyer. Yeah. Oh, tu comprends uh -huh. Voilà. Allez, et vous, vous devez les aider à régler un problème de couple. Ah, et et vous on, les est les... En on est genre euh, leur valet. Exactement. Oui, vous oui. êtes les Saturna. 1. 1, 2, 3. Archimède, vas-y. Scène de ménage, action je, je me rappelle de son traîne. Asmeralda, vas-y. Asmeralda. Asmeralda. Asmeralda. Asmeralda. Esmeralda. L'Agobert. La la la L'Agobert. Esmeralda. 1, 2, 3, ACTION T'es dans la bu. Je te le dis, t'es dans la bulle. T'arrête, s'il te plaît. Non, mais je te parle, en fait. T'es dans la bu, Tu a... Oui, madame Tu vois pas qu'il est dans la bu? Excuse-moi, je peux qu'en Tu Je peux entendre, Tu dit quoi J'ai dit, tu vois pas, pas qu'il est... J'attends pas, madame t es t es t es pas <rire> Mais c'est Mais c'est qui lui T'arrêtes s'il te plaît C'est le nom Calmez-vous, calmez-vous! J'en ai ma claque d'autant, Et moi, quand je te dis les choses, tu les écoutes! Hé, hey, c'est moi ce qui dis! C'est moi qui dis les termes! Bon, je vais péter un câble. Je pète le câble. Je vais péter le câble! Je vais péter un câble, je vais péter câble. tu arrêtes. Tu peux lui dire je pour, qu ce que tu veux. Monsieur Dagobert, je t'entends pas, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Tu je vais arrêter de pleurer, c'est Tu peux arrêter de pleurer Arrête de pleurer. Toi, t'es qui, toi Tu lui parles bien. Arrête Toi, t'es qui Arrête de lui parler comme ça. Qui l'a engagé Arrête de lui parler comme ça. Qui l'a engagé Arrête de lui parler comme ça. Laisse-les se battre. Tu fais du bruit dans mes oreilles, en fait, là. Tu fais des bruits dans mes oreilles. Arrête de lui parler comme ça. Arrête, arrête, arrête. Tu parles mal. Tu parles mal. Ça suffit maintenant. J'en ai ma claque. Tu vas t'énerver Oui je vais m'énerver. Oh là là Et Si je m'énerve Ça va faire mal. Ah, je... Les pincettes. <rire> ça, je vous laisse mon verre seulement. Allez. Non mais faut vraiment que vous compreniez que. Faut arrêter de s'embrouiller pour un truc comme ça. Oh hein. ah, vas-y, pose ton verre, tranquille. Qu'est-ce qu'il y a <rire> Mais qu'est-ce qu'il y a à non mais on, peut, question pas, question on, peut, pas, on peut pas s'exclamer comme ça pour un truc bidon <rire> C'est quoi ça Ouais, Pose ton verre, parle moi bien, machin truc Oh Oh Calmos Écrivez eh oh, l'exemple un peu Il y le toi depuis le début qu'on est là tu nous traites mal Tu nous fais bobo à la main et le soir C'est un tribunal Tu nous fais bobo à la main le C'est lui le mot T'es pas gentil madame T'es pas de toi hein. Okay. On va trouver une nouvelle femme monsieur d'agoma. Laissez parler Monsieur Dagoba. On se calme. Défends ta femme, défends ta femme, vas-y, défends ta femme. Je vais te virer. <rire> défends ta femme. et toi aussi. Quoi Défends ta femme, frère. Je vais vous virer, Vous lui parlez correctement. Merci bien. Eh, ça suffit. C'est qui elle, elle C'est qui elle C'est qui elle C'est qui C'est qui C'est quoi son prénom <rire> C'est quoi, <rire> quoi son prénom C'est quoi son prénom c'est quoi son prénom C'est quoi son prénom C'est quoi son prénom El Mifta. Non, c'est quoi son prénom C'est quoi son prénom El Mifta. hein El Mifta. Non, son prénom c'est quoi Je l'ai dit il y a 10 minutes. C'est quoi son prénom Ok. Non mais je prends rien. S. S. F S. Z. Esmeralda. Esmeralda. Esmeralda. Allez, vas-y, ma clôture, vas-y, défends défends la, vas-y. Vous parlez bien Esmeralda. Esmeralda. Elle était là, elle Elle était là pour vous. Vous nous parlez bien Esmeralda. Arrêtez, s'il vous plaît. Vous parlez bien Esmeralda. T'as du mal avec mon prénom mais ça fait rien, ça fait rien, je t'ai parle. Bon ok ok, coupez, coupez, coupez, coupez, Ok, ok, ok, ok. il y a vraiment de trop de choses à dire. Mais regarde, certains vous êtes gênants, mais en fait t'as fait vraiment fou en fait, T'es vraiment fou, mais c'est pas l'émission, c'est pas qui est le plus fou. Bon, franchement, je vais te donner un point bonus déjà à Cameron parce qu'à un moment donné il a dit, je ce qu'il a dit, mais point bonus parce qu'il a dit un truc vraiment drôle à un moment donné. Bon public, qui sont les meilleurs acteurs selon vous Ok, qui vote pour Cameron On y Pour Archimède. Pour Naomi. Moi je pense plutôt en termes d'actrice Naomi, Naomi, Naomi, Naomi. Naomi, Naomi, Naomi, Naomi. Naomi, allez donc 3 points Naomi. Allez, ça Merci. passe à 4 points. Ok, Merci. ensuite, qui est deuxième entre les trois Qui est deuxième Archimède. On mettra Archimède qui okay, va faire très simple. Qui vote pour Archimède Tape des mains pour Archimède. Qui vote pour Cameroun deux points pour Cameron, un point pour Archimède, un point et zéro Merci. pour Indy. Désolé, Indy, mais bon. bon alors, oh là là, vous m'avez bien fait rire. Oh, je ne sais pas si je devais être gêné ou rigolé, c'était infernal, je ne <rire> sais rire. pas. Oh là, là, là, là. Bon, on va maintenant passer à qui croque le mieux. Je vais sans plus tarder vous donner des, euh, des éléments. Vous avez devant vous chacun une pomme. Je mm. okay. vous laisse chacun prendre un morceau de pomme. Ah oh, oui, t'as pris un meilleur, vas-y tiens. Tiens. Merci. C'est bien beau. C'est bien beau. C'est une petite beau. pomme. Et donc, cette pomme-là, vous allez devoir la croquer. Celui qui va la croquer le plus doucement possible, un vrai croix, hein, va gagner le point. Là, c'est une épreuve vraiment sans rigoler, sans rien. On va tous le regarder, OK Vous allez le tous se déstabiliser. Donc, Archimède, tu vas commencer. Et ensuite, il y a des, des chips. Vas-y. Silence, plateau, on ne parle plus, aucun bruit. Un, deux, trois. Vous avez le droit de déstabiliser, on va faire des grimaces, tout ça. S'il si rigole ou quoi, il a perdu, vous avez compris. Vas-y. Yeah. Non, faut pas parler. Bon allez. Non mais vas-y. Il comprend pas les règles du jeu. Ok, bon, ok. Ok, non oui, vas-y. En fait, il faut qu'il mes 8, mais pa okay, pas de okay. mais pas sans faire des bruits. Ça va <rire> Vas-y, vas-y. Oh merde, de... Non mais je <rire> Vas-y, vas-y. Ok, bon, laissez-moi éliminer. Vas-y, vas-y Syndira. Oh, vite, un vrai cro. Non, un vrai cro. Ok. bon. Mais qui mange la pomme comme ça Qui mange la pomme Il y a trop dure là Non mais c'est pas une orange, frère Temps. Ok, qui a fait le moins de bruit selon vous Archimède a fait trop lentement. Pour moi, c'est entre une directe Cameron. Qui On donne à qui Cameron. On a Cameron encore, hein, Cameron encore. Cameron. Il a fermé. Et nous avons ici. pour reposer vos pommes. Un paquet de chips. Vous entendez yes. La mm -hmm. Vous allez devoir ouvrir le paquet. Je vais l'ouvrir. On va devoir prendre le paquet. Et vous allez devoir ensuite. Tiocher une chips dedans et la manger le plus délicatement possible. Dès le moment où vous avez le paquet dans les mains, ça joue. 3, 2, 1, et vous le passez ensuite à votre adversaire. Bon, on laisse les autres par terre, oh, voilà, vas-y, viens viens, viens, viens, viens, voilà, il fallait que ça arrive. Voilà, bon, vas-y. Oh bah non, mais là, là, t'as même pas perdu, t'es éliminé, là, là c'est pas grave. Oh, non, mais oui, frère, frère. Je suis désolé, essaye quand même, vas-y, essaye quand même. Allez plus vite, allez, allez, allez, allez. Allez, allez ok Bon, vas-y, Ndiaye. Il a pas croqué Si, il a croqué, mais doucement. Qu On t'entends, la bouche ouverte. Bon, attendez, vous avez rien compris. Prenez les chips. Prenez les chips. Prenez les chips. Vous allez devoir croquer la bouche ouverte. Vas-y la bouche ouverte, commence. La bouche ouverte. Vas-y, vas-y, commence. La bouche ouverte. Ouverte. Vas-y, la bouche ouverte. Mais frère, croque la bouche merde, est merde, c'est quoi Vas-y. Vas-y, vas ferme. croque ta bouche pour que. Bon, bah, vas-y, vas-y. Pourquoi j'essaie vraiment Pourquoi j'essaie de réfléchir franchement c'est Vas-y, vas-y, vas-y, croque. Vas-y, croque. Ok, allez, ça, les gars. Aïe Vas-y, India. Celle, non ouais. allez hop, allez hop ouais Il dit qu'il prend deux points, il dit qu'il prend deux points. Bon Oh là là, bah dis donc, c'était compliqué ce jeu, hein. c'était ouais. vraiment compliqué. Ouais. Ok, autre jeu. Je vais marquer derrière, ici, là, les noms de quelqu'un. Ou un personnage. Vous allez devoir trouver qui c'est en posant des questions à tout le monde. Ok Celui... qui trouve... Avec le moins de temps, j'ai un timer devant moi, aura perdu. Très rapidement, tu ne vois pas ce qui a marqué Tu ne vois pas Tu ne cherches pas à voir ce qui a marqué. Ok, regardez bien. Montre à tout le monde, montre à la caméra. Sans regarder dans le retour, bien sûr. Voilà, montre, à... voilà, voilà. Voilà, voilà, vas-y. Vous êtes tous vus, c'est bon Ok, ferme les yeux, montre au public. Montre au public. Voilà, vas-y, tiens. Ok, vas-y, 3, 2, 1, vas-y, pose toutes les questions que tu veux. 3, 2, 1, go C'est un homme Oui. Drôle. Oui. oui. Grand. Oui. Oui. Noir. Non. non. Blanc. Non. non. Beige. Non. non. C'est un, une... un, un, un, un, un animal. Un, un peu près. Un animal. Un peu près. Non. Non. Non. non. non. Je c'est un homme. Il est noir. Non. non. Oh. C'est pas un homme. C'est pas, pas un homme noir ou blanc ou beige. Il est grand. Oui. oui. Ok. Il est grand. C'est pas possible. Euh... Il pose des questions, mon frère. Sur la couleur, s'il est pas noir, blanc, beige est quoi S'il est pas noir, s'il est pas beige, s'il est pas blanc... T'es de rouge Non Mais vas-y, c'est ça, oui, vas-y, c'est ça Marron Non. non. non. Bleu Non. non. C'est une Couleur, bah vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, jaune, non. non, une autre, blanc, non, non, non. <rire> une autre couleur, vert. Oui. Oui. Il est vert, oui, il est vert, oui, s'il est vert, ça peut être quelque chose qui est vert, il est grand, il est vert, bah pose des questions, frère, piccolo, non, non, il est grand, il est vert, pose des Mais questions, c'est pas un homme. <rire> ok c'est un oeufre. Un ogre Oui. Un oogre, il n'est pas vert. Un est pas vert <rire> <rire> <second, c> <rire> Tu connais les ogres ou quoi T'en les même pas vite Vas-y. Un oeuvre vert frère. Oh, il y a des films sur lui, enfin des dessins animés. Un shrek Voilà wow. ah. Ah. Ok, 2 minutes et 4 secondes. Ok, 2 minutes et 4 secondes. Donc là j'ai noté. Oh là là, bah dis donc Ok, qui veut faire ensuite Moi. Moi je veux bien. Ah, ok Ok, qui, qui on prend entre les deux Cameron. Je t'en prie. Bien, Cameron, je t'en prie. <rire> ok, fermez tous les yeux. Okay, je veux donner des gens que tout le monde, que tout le monde connaît, ok Mais Un plus simple, parce que j'ai l'impression que là... des simple. Ok, ferme les yeux, vous voyez tous ici. Oh, Est-ce qu'on voit bien son reflet Je sais pas. J'ai nettoyé. Vous voyez bien T'arrives, tu vois bien Tu à bien, Archimède oui. oui, ok. Tiens, Cameron, tiens, sans regarder, tiens, donne-lui, mm -hmm. sans regarder. Ok, c'est très simple, vas-y. Faut que tu pourrais les yeux maintenant. Vas-y, alors, vas-y, commence. 1, 2, 3, go. Euh, je suis un homme. Oui, oui. oui. ok. Euh, J'existe. Oui. oui. C'est pas fictif. Non. non. Je suis connu. Oui. oui. Un politicien. Non. Un acteur. Oui. Je joue des films d'action. Oui. oui. De voitures Non. Non. non. Bagar. Non. Non. Il est noir Oui. oui. Will Smith non. non. Il est musclé non. Oui. Non, Ça va. Ça compare pas en comparer à qui, mais... Il est très très connu. Oui. oui. oui. oui. Quand même. Il est chauve oui. Oui. oui. oui. Noir chauve <rire> Noir chauve Vas-y, vas vas tu l'as, frère. caca <rire> <rire> <rire> Vas-y. Bah c'est pas c'est pas -rock. Non. Non. Ok noir chauve noir chauve. Allez c'est facile. Il est connu. Pose d'autres questions l'origine ou quoi. J'ai de quelle origine Bah non plus. <rire> il habite euh, en France. Oui. Yes. Non. oui. Non, ah, non non. Non Il habite aux États-Unis. Non. Putain, Mais il était français. Au oh, Marcy Voilà. Ouais. 1 minute 20 secondes. Oh, C'est bah, voilà. compliqué. Hein. Ah, ah bah déjà là, 1 minute et 20 secondes. Donc déjà l'Archimède, euh, ça dégage. 1 <rire> minute 20, 1 minute 20. 1 minute, 1 minute, 1 minute 20. Bon, on va passer à la deuxième, ok On va passer à la deuxième. Alors, petite éponge, pour bien nettoyer. Fermez les yeux. long. Et Indira. Vous voyez tous ce pichard public Attends, non. ferme les yeux. Vous voyez tous là Regardez bien, sur ma caméra. Est-ce qu'on voit bien Est-ce qu'il y a bien avec le reflet Je sais pas si on voit. Oui. Voilà. Bah si vous voyez pas, il y a marqué géant Alors vas-y, c'est bon. Alors un, deux, trois, go <rire> euh, Je suis qui Je suis un homme. <rire> oui, oui, un homme. Un homme. Euh, J'existe pour de vrai. Yes. T'as existé. J'ai existé. Je suis mort. Oui. Yes. oui. Euh, je suis un chanteur. Non, non. Je suis un acteur. Non. Je suis un bandit. Non. Je suis un... J'ai un... <rire> joué dans des films. Non. non. non. Euh, J'ai inventé quelque chose. Non. non. non. Vas-y, dis Vas-y, vas-y. Je suis un président. Bon. J'ai accompli de <rire> grandes choses. Liège. J'ai travaillé. Oui. Je suis un chef d'entreprise. Non. Euh, je suis noir. Non. Je suis blanc. C'est pas, bon, mais. Euh, je suis Jésus. Non. Non. Euh, je suis un personnage de la Bible. Oui, oui. Je suis Moïse. Non. Je suis Abraham. Non. non. Euh, je suis dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament Nouveau, nouveau. Euh, je suis Paul. Oui Alors là, on est sur un record parce qu'on est sur 58 secondes. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Et le dernier, Naomi, ferme les yeux. Est-ce que tu es prête, Naomi, parce que là, je vous enlève de la pâté. Euh, je n'ai pas vu d'en faire. N'y <Ni> va pas La <rire> Nao. Hein. No. Tu peux tout balancer. La Nao. 20 secondes, c'est bon. bon. Alors là, non. Vous voulez que je fasse un compliqué ou pas Ouais. Oh, compliqué Parce ouais. oui. qu'elle a beaucoup parlé. Ça la pète, hein, quand même. Ah là, ça la pète Ouais. Vous voulez un compliqué Comment on enlève l'eau <coughs> Oh là, mais attends, je ne sais pas si elle connaît. Euh... Oh non, là là c'est compliqué. Un compliqué... Oh, ça va se facile. Non. Je suis un plus compliqué que ça. Ferme les yeux. Vous voyez tous <rire> <rire> Si vous ne voyez pas, euh, vous allez voir avec quand l'eau va s'enlever. Ok, Naomi, tiens, tiens là comme ça. Tiens. Vas-y. Super. Ok, 3, 2, 1, go Ok, je suis vivant Non. Non, je suis mort, donc. Oh, je suis fille Non, euh, non euh, t'as euh, aucun non, je... jamais existé. Ah ok, je suis un personnage fictif. Oui. oui. Fille Vas-y, je mets. Non, non. Garçon Oui. Oui. Euh, noir non. non. Blanc Non. Oui. Ah, Jaune Pardon. Non violet, non, non. rouge, non. vert, non. vert non. bleu, non, non. j'ai une couleur. Oui. Oui. oui. Beige. Non. non. non. Euh... Oui. j'ai une famille Oui. Ouais. suis j'ai un dessin animé Oui. oui. Euh, sur W9 Non. Non. Non. Non. Euh, non. non, non, non. Oh, je TF1 non. Oui, oui oui oui oui, sûrement. Non, non, ça devait passer quelque un part. Non, c'est pas celle-là. Ouais. Ah. Hein? ah. je sais, c'est quoi Hein <rire> Qu'est-ce que tu dis, tu dis pas? Ah. François? François. Il, tu lui. Il connaît <rire> tout. <rire> Il François, ok. Euh, je suis violette. Non. Non. Je suis grande. Non. Petite. Non. Non. Ouais. Je suis une fille. Non. non. Un garçon. Ouais. Non. Oui. Oui. Ah oui. Oui. Enfin, un sexe masculin. Euh, oui, oui. Non. Euh, euh... Sam... Euh, les pompiers là, ou je sais pas quoi. Non. non. Euh, tu n'es pas un être vivant. Je suis pas un être, vivant. Tu es pas un être humain. Ah Quel personnage Je suis pas vert, je suis rien là. T'as une suis... autre couleur, c'est une couleur que t'as pas dit. Je suis gris. Non. Non. Je suis... Euh... Pas loin du rouge. Orange. Oui, oui. oui. Quel personnage est que orange Euh... Mmh. Archimène un, un, un, un indice, vas-y, un indice. J'ai des taches. Non, même pas. Autre, hein. Des rires. Des rires, oui, mais c'est pas des tâches. Okay, bah, donne un indice. Ah, oh, oui, il non. non. Un autre indice, vas-y. un bruit si ah, oui. tu veux. Un bruit. C'est un frère. La famille Ah, Garfield Garfud, oh là là là Oh, on est sur du 2030, là. Oh là là là là oh, là là. Bon, bah, il dira, tu es sacré vainqueur avec trois points là. Yeah. Cameron, deuxième avec deux points. Archimède avec un point. Et Naomi avec bah, zéro point, du coup. Du coup, on fait les comptes. Cameron, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il me dira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Naomi, 1, 2, 3, 4. Et Archimède, 3 points. <rire> Ça m'a fait devenir, du coup hein Le Rex. Euh, on va maintenant passer à la phase finale. Ah, oui. celle-là va tout déterminer. Parce que okay. c'est cinq points. Oh Yes Je vais vous servir à chacun. On va tous les yeux. Oh non ah Donnez ce verre. Je... écoutez en fait, il y a des verres. F... Tiens, prenez un verre, fermez les yeux, fermez-les une fois que vous avez le verre. Donne... Tiens, prends le Archimède. Je vais Regarde chacun dedans, hein. vous donner... Tiens, donne ça à Cameron. Je vais chacun... Je vais donner un verre à chacun d'entre vous. Ok Tiens, Indira. Fermez les yeux. Je vais donner un verre à chacun d'entre vous. Mais... Tiens, Archimède, donne ça à Naomi. Non, lui, Naomi. Oui, lui, Naomi. Voilà, sans le remercier, voilà. Dans ces verres-là, soit ce sont des bons verres... Non, ne sentez pas, pas, le droit Soit ce sont des bons verres, soit des mauvais verres. Soit il y a du coca, soit c'est un coca au piment. Vous allez en boire ces boissons-là, cela la moins d'expression. Celui qui fait le plus d'expression, de bruit, tout ça. Père. Ouvrez les yeux sans regarder ce qu'il y a dedans. Et vous buvez seulement, vous devez tout boire On un coup. Un, boire. deux, trois. Tout d'un coup, d'un coup, d'un coup, d'un coup, d'un coup, d'un coup, d'un coup, d'un coup, d'un coup. D'un coup Oui, Archimède, tout <rire> Archimède, il dit rien, prenez plus de temps, qu'est-ce que je <rire> veux Archimède, tout d'un coup hmm C'est bon C'est Tout d'un coup, tout d'un coup Ah Attends, qu'est-ce que J'ai apprécié ah, Vas-y Archimède <rire> C'est épicé C'est épicé, c'est bon Non, Non, toi J'aime pas trop le monde. Bah, beau tu fumes pour finir Euh. <rire> <rire> <rire> Mais vous, vas-y Et c'est balance, il faut pas le dire. C'est -ce balance, pourquoi Vas-y. Vas-y. C'est suspect, hein. Vas-y, bois. Mais finis, il faut bon, finir, toi aussi. <rire> non Ça ne dit rien. Donc tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu renonces à 5 points. OK. Oh là là là là Bon, Archimède pose ton verre. Cameron, mm -hmm. voilà un verre pour toi. Il me tu es hors jeu, voilà un verre pour toi. C'est un verre au hasard comme ça que je donne. Je regarde vraiment pas ce qu'il y a dedans. Et voici un verre pour toi, très cher Naomi. C'est un autre verre. Je, je ne sais pas quels sont les verres empoisonnés. Il me dira tu as perdu, alors me encore dans la course. 3, 2, 1, allez-y. Celui qui boit le plus vite, tout, tout, tout. Le plus vite, celui qui boit le plus vite, tout. Celui qui boit tout le plus vite. Franchement, non, celui là, qui boit tout le plus vite. C'est vraiment trop bon. Tout le plus vite, le plus vite. Allez, faut finir. <rire> Allez, faut finir, vas-y. Vas-y. Trop... Oh, c'est trop vite bon. <rire> Oui, il bah, faut finir, du coup, c'est trop bon. Allez, non, mais Le premier qui finit à 5 points. Allez. Non, je peux pas, je peux pas. Ah, attends, mais c'est vrai, vraiment non, terrible. C'est vraiment terrible. Attends, il faut le de nice Oui, ah non, c'est vraiment pas. Attends. Vrai. attends, attends, attends, attends, attends, attends. Oh oh Ah oui, parce que putain, en fait, aucune expression, je me disais que c'est un bon en fait. Enfin, non, c'est parce que c'est le jeu. oui, ah, oui, oui. ok. Oh Oh Je peux, peux sentir <rire> Non, non, non. Ah, je sais pas c'est ton haleine ou le coca, mais il y a un problème entre les deux. Je sais pas, c'est quoi, là Tiens, oh, c'est du poivre. Oh Oh, pardon. Tu oh. oh, oh, oh. oh, oh, oh. dis du poivre. Peux... Oh. Oh. Peux... Oh. oh, regardez, il, il en reste encore... Non, je sais pas si on voit. Non, on va renverser. Regardez, il en reste encore hein, au fond du verre d'Archimède. regardez. Oh, oh. oh. Ah, ah oui Ah ouais, Ah Mais qui est l'idée de ce jeu oui, Naomi. Naomi Oui bah Naomi. Euh, Naomi, euh, Naomi oublie, hein, Naomi. Bon, est-ce que je compte des points ou pas Parce que ce jeu-là était un peu dégueulasse, franchement. Moi j'ai gagné. Ah, D'accord. Mais t'as pas eu le pire Hein si. si elle a eu le pire C'est quoi le pire Elle l'a bu, quoi, elle a bu le plus vite. Ouais. Elle l'a bu le plus vite. Franchement, allez, on a quand même pour Naomi qui yeah prend 5 fois. En ah, 5 fois hein, là, si je fais le compte Ça fait 8 pour Cameron 8 pour Indira 9 pour Naomi et 3 pour oh Cheleg est-ce qu'en une minute on laisserait pas quand même l'occasion à quelqu'un de gagner franchement Merci. avant de la remise du prix Franchement, oh, est-ce bon. est qu'on devrait pas. Ah euh, tu veux boire Buvez hein, buvez de l'eau. Hein, <rire> toi t'aimes bien toi, toi t'as kiffé toi. <rire> c'est bon T'en veux un On y va. <rire> ok, par bah, contre c'est le pire. Hein. Attends, non, je te donne le pire des pires. T'es prêt ou pas Le pire des pires c'est le rouge. Ok C'est vrai Lui, il est vraiment terrible par contre, ok Tiens, frère, vas-y bois. Bois tout dans mon cul-sec. Vas-y. 1, 2, 3, go. cul-sec, cul-sec, cul-sec, cul-sec, cul-sec, cul-sec, cul-sec, cul-sec, cul-sec, cul-sec. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Il aime ça. Vas-y, cul-sec, cul-sec, cul-sec, cul-sec, cul-sec, cul-sec. C'est chaud, non C'est chaud, hein C'est chaud, hein C'est chaud, hein Ouais. Donc c'était un verre de Coca normal. <rire> <rire> Donc tu es vraiment un bandit. Allez moins deux. Allez moins deux. Allez moins deux. Tu repars à un point. Allez allez. Tu repars à un point. Bon. Je crois que la remise des prix peut. Ah oui, vous pouvez manger des pas y vous êtes chez vous à manger. Bah allez-y, hein. Coupez votre hein, bon, hein. allez-y. Palmadesziens. Bon. La remise des prix est faite. Je crois que Naomi a gagné. Naomi, un petit mot pour tes, ad pour tes adversaires. Je savais que j'allais gagner. Je gagne toujours et je suis toujours une gagnante. Waouh. Tu peux parler à ceux que tu as pulvérisés tu peux euh, l'emmener un surnom, peut-être microbe. T'es t'es <rire> C'est pas sympa ça, <rire> vas bah, donc. D'accord. Quelqu'un un mot pour l'amour, parce qu'on marche dans la ici à Fresh. Oui, ah. beaucoup. Amen. Et toi L'important c'est de participer. Euh. Amen. Et toi euh, Félicitations à toi. Merci Archimède. D'accord. Un petit mot de la fin, Archimède. Tu peux prendre le cadeau de Naomi et lui donner, s'il te plaît. Ah je <rire> suis pressée. T'es pressé, ferme les yeux, Naomi, ferme les yeux. La remise du prix, la remise du cadeau, tant attendu, vas-y. Vas-y, Dira, tu peux... Ah, ça va faire la maligne, voilà, wow Waouh Avec ça, tu pourrais effacer tout ton orgueil, tu vois, regarde, tu passes comme ça, et l'orgueil passe, et laisse ta place à l'humilité, tu vois. Oh, oui. Voilà, waouh Passe Long un peu game. sur le crâne d'Archimède parce que le reste un peu ils sont pas tous partis. Non sur le crâne. <rire> voilà, voilà, voilà, voilà. Voilà bon guys Voilà bon bah Naomi Félicitations. Merci. Archimède félicitations. Mais bien fait rire. Une petite blague pour la fin. Mm. Comment s'appelle le fils de Monsieur Terrier Je sais pas. Alain. À l'intérieur. <rire> ouais. Une blague, tu veux une blague quelle est la mamie la plus violente Mamie voit Non. <rire> la mamie Craillette. Pourquoi un chasseur va aux toilettes avec son fusil Pour tirer la chasse. Il y a un kiwi et un œuf dans un frigo. Et là il dit, mais toi t'es poilu toi Il dis mais je suis un kiwi. C'était Fresh donc, et on refait une partie avec des meilleures blagues, franchement on n'a pas fait le bon stock des blagues. En tout cas c'était Fresh, l'Instagram de Fresh ça fait juste maintenant. Allez vous abonner, allez liker, allez euh, bah, nous suivre tout simplement, okay On propose du bon contenu là-bas. Yes. Et voilà, en tout cas, on est ensemble, que ça vous bénisse. J'espère que le public vous avez bien ri. Stay yeah Fresh yeah